Aujourd'hui, dans notre émission Push Me Up, nous avons l'occasion d'aborder la gestion de notre temps en tant que femme mariée. Vous savez, en tant que femme mariée chrétienne, alors que nous avons déjà connu quelle était la vision de Dieu pour notre vie, ainsi que la vision de Dieu pour notre conjoint, et alors que nous, nous sommes entendus justement avec notre conjoint par rapport au choix de vie que nous allons faire quand nous sommes mariés, il est important que nous puissions chacun d'entre nous faire ce que nous avons planifié de faire. Et donc à cette émission, nous allons parler de ça et nous allons parler justement des différents défis que nous pouvons rencontrer justement et qui nous empêchent parfois de pouvoir euh, réaliser pleinement euh, la volonté de Dieu pour nos vies respectives et notre vie commune en tant que femme mariée. Donc je vous laisse regarder cette émission qui je crois va vous apporter des solutions. Wow. push me up. Exactement. Da, da, da, da, da, da. Wow, stop. What? Oh, my... <rire> wow. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission « Push Me Up », une émission dédiée aux femmes et qui est présentée par des femmes. Alors vous savez que notre émission a pour but de faire en sorte qu'il n'y ait aucune limite dans ce que vous pouvez accomplir. Oui mesdames, il n'y a aucune limite dans ce que vous pouvez accomplir. Et aujourd'hui notre thème porte sur le temps et notre thème porte spécialement sur les femmes mariées. Vous êtes à l'honneur dans cette émission. Donc nous allons parler de l'organisation du temps en tant que femme mariée. Et oui, quand on est marié, les choses ne sont plus pareilles. Hein. Nous étions célibataires, ensuite nous nous sommes mariés, euh, Les choses changent, n'est-ce pas Et bien donc bien. il y a d'autres choses qui se rajoutent dans notre vie et c'est important qu'on soit efficace même en étant mariée par rapport aux objectifs de vie qu'on s'était donné en tant que célibataire c'est important que on puisse réussir notre vie de couple. Alors aujourd'hui sur notre plateau, alors j'ai à ma droite une invitée spéciale, merci. le pasteur Grace, ma merci. Soir, merci. Bonjour, qui est bon toute bon en jour. beauté, n'est-ce pas Merci, ouais. ben, vous aussi, hein ouais. Ouais. Merci, merci. Alors à ma gauche, j'ai la sœur Angela qui est aussi en beauté, du ah, rouge, oui, couleur de feu, <rire> n'est-ce pas Et j'ai la sœur Ingrid à côté d'Angela aussi qui est fleuri n'est-ce pas bien sûr. bien sûr bien sûr donc il y a de tout donc <rire> oui couleur de feu, fleuri gothique euh... voilà euh, oui voilà donc et moi je suis fleuri mais version euh, gothique noire euh, donc euh... black and white black and white voilà pas gothique black and white c'est mieux ouais, parce que gothique là c'est un peu bizarre alors donc euh, par rapport à notre émission par rapport à notre thème on aimerait vraiment donner des conseils justement aux femmes mariées euh, par rapport à leur gestion du temps. Il faut savoir que quand une femme est mariée, du coup... En fait, elle a d'autres objectifs de vie, mmh. et c'est important qu'elle puisse planifier justement ses objectifs de vie mmh. avec son mari. Et là, en fait, elle a une aide hein, pour l'aider euh, justement son oh, mari. Normalement, pasteur. pour l'aider normalement. normalement, oui. Normalement, <rire> normalement, normalement, pour l'aider euh, justement à accomplir certaines choses. Et il y a des, des tâches qui peuvent être partagées, notamment au niveau de la maison quand on a un conjoint oui. par rapport au fait qu'on soit seul. Mais bien sûr, si le conjoint euh, s'il est d'accord si... quelque chose. Voilà. Il euh, investit. voilà, et si c'est un conjoint qui, qui aussi s'investit euh, mm -hmm. dans euh, les tâches ménagères, mm -hmm. voilà, donc euh, c'est important de pouvoir euh, justement parler de ça par rapport aux différents défis, donc nous allons déjà parler des dif différents défis justement qu'elles rencontrent et ensuite nous allons donner des solutions par rapport à cela mm -hmm. et euh, pour orienter justement ces femmes mariées à bien gérer leur temps. D'accord ah, Donc on va parler des effets positifs. Quand on est marié, voilà, on a quelqu'un à nos côtés qui est susceptible, n'est-ce pas, de nous aider, voilà, <rire> de nous aider parce qu'en fait, quand deux destinées se rencontrent, mmh. c'est pour accomplir le projet de Dieu ensemble mmh. et en fait, ensemble, en fait, on est une Force, et euh, quand on se met ensemble, c'est deux visions qui s'accordent en mm. fait, d'accord. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus seul, mais on a une force avec nous, mm. voilà, pour pouvoir accomplir un but commun, la mission de Dieu en fait. Parce fait. que mm. quand on s'unit, c'est pour accomplir ensemble, ensemble la mission de Dieu. Ce n'est pas pour que la femme fasse les choses de son côté et que l'homme aussi, aussi fasse des choses de, de son côté. Mm. Donc ça, c'est quand même un point positif, n'est-ce pas, mesdames Tout enfin. en fait. C'est un point positif, hein. moi personnellement, moi je me suis mariée, j'étais célibataire, je me suis mariée, à Dieu, ça fait six ans maintenant. Mais en fait, c'est vrai que euh, je crois que l'un des premiers défis que, que, que j'ai vu, et c'était que... Enfin, on va dire la grosse différence que moi j'ai vue hein, quand je me suis mariée, c'était que quand j'étais célibataire, je pouvais sortir quand je voulais. Et là, c'était différent. Mais alors, c'est pas tant que ça une mauvaise chose, parce qu'en fait, ça permet quand même de se, de rester focalisé aussi. Mmh. Parce que quand on est célibataire, on veut faire beaucoup de choses, ce n'est pas une mauvaise chose, mais. À un moment donné, quand on se marie, ça permet de s'asseoir avec la personne et de calculer en fait, wow, de calculer exactement. la dépense. On passe du temps à, à réfléchir, à, à l'avenir, on passe du temps voilà, à faire des projets, etc. Et du coup, l'organisation, elle est commune, l'organisation du temps. Ouais, oui, c'est vrai, elle devient commune, mm -hmm. euh, on, on, on partage les choses ensemble. Cha chacun de nous, déjà de façon individuelle, va avoir des défis, exactement. Et, euh, mais si un couple a bien compris, je crois, qu'ils doivent fonctionner ensemble, ce qui se passe, c'est qu'on se dit toujours, OK, on a tel objectif à accomplir, comment est-ce qu'on peut faire ensemble euh, pour que chacun de nous, en fait, on puisse bah, réaliser des tâches Exactement. à la maison pour pas que ça pèse sur, sur une personne en mm -hmm. particulier. Comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut acheter une voiture euh, Combien d'économies on doit Exactement. faire ensemble oui. Comment est-ce qu'on doit Alors organiser les C'est important de finances. planifier tout cela, justement. C'est oui. important de planifier mm. tout ça et de reconnaître qu'en fait, c'est une force, en fait. Oui, c'est oui, une oui. force financière aussi que mm. d'être ensemble, en fait. Ouais. Hein. Et du mm. coup, on peut acheter, justement, des, des, des biens comme des voitures qui coûtent assez cher mm. plus rapidement. Surtout mm. quand les deux travaillent. Voilà, mm. on a une force qui est multipliée. Donc, mm. il faut, il faut qu'on voit cela aussi, ce côté positif qu'a la femme mariée, mm. en fait. Mm. En tout cas, quand elle a un bon conjoint, oui oui, pas, oui, oui, oui. D'accord qui peut apporter quelque chose, c'est une force en fait mmh. et, et dans cette organisation commune, les choses mmh. vont être facilitées pour mmh. elle. Elle ne va fait. pas se battre toute seule, contrairement à la femme célibataire qui doit faire face aux défis seule. seule. Là, elle est accompagnée, mmh. elle est avec quelqu'un et mmh. du coup la charge est plus légère. Mmh. Et plus légère. légère. Mmh. Quand, quand, quand euh, pasteur, tu dis que c'est une force, c'est vrai que c'est une force parce que même la Bible nous le dit, euh, que deux valent mieux qu'un, parce oui. qu'ils tirent un meilleur salaire de Exactement leur ouvrage. Oui. Ça veut dire que euh, dans tous les domaines, finalement, normalement, on est supposé porter un meilleur fruit, Exactement. plus de fruits, que ce soit financier, que ce soit à la maison, dans l'organisation de la maison. Donc euh, oui, c'est une force. Exactement. Exactement. Et j'ai une question, justement. Enfin, Là, c'est dans le cas où les deux sont euh, d'accord mais si, par exemple, il bah, y a des, des accords, ça se passe comment Angela elle aime les sujets qui fâchent. <rire> non non que mais, ça mais arrive, normalement, ça, normalement, quand on se met ensemble, justement, pendant la période des fiançailles de préparation, mm -hmm. c'est là où on doit voir les choses pour pouvoir s'accorder. Parce que se mettre ensemble, c'est aussi s'accorder sur certaines choses et mm -hmm. être prêt à supporter certaines choses. Mm -hmm. Donc Parce qu'il y a des, des femmes, justement, qui s'accordent sur le fait que leur mari, en fait, ne veulent pas faire des tâches ménagères. Et mm -hmm. elles acceptent, en fait. Elles acceptent cela dans le mariage en fait. Donc en fait, c'est important de ces choses-là normalement doivent se connaître normalement avant le mariage, mm -hmm. d'accord Maintenant, il peut arriver que monsieur retourne la veste, Bien, hein, voilà, n'est-ce pas je... Et que voilà. ce qu'il avait proposé, ce qu'il avait mm -hmm. prévu de faire, dit qu'il allait faire, mm -hmm. il ne le, il le fait, fait pas. pas. Mm -hmm. Dans voilà. ce cas-là, comment faire Franchement, Paste, Angela, moi personnellement, pour l'avoir remarqué déjà, c'est vrai que euh, monsieur retourne la veste, ça arrive honnêtement ça arrive, même quand on mmh. s'est bien entendu, mmh. il y a toujours un jour où il a la flemme et puis il se dit mais non c'est toi qui dois faire, mais mmh. je, je pense que la femme aussi doit se poser des questions parce que moi j'ai l'impression que les, les femmes chrétiennes, elles font semblant d'être parfaites, tu vois j'ai l'impression voilà. qu'elles elles portent, tu vois, elles se disent oui donc la Bible dit ça, la Bible dit ceci la Bible dit ça et je vais faire toutes ces choses, mais la question c'est est-ce que est-ce que, euh, est que ton mari considère que ce que tu fais, c'est ce que tu dois faire Je est sais ça. pas. Est-ce que est -ce que pour lui, il sent que ce que tu fais, c'est la bonne chose Parce que nous, nous, on se dit, je fais à manger, je fais le ménage, donc je suis une femme parfaite. La question, c'est est-ce que ton mari voit aussi les choses comme Mais toi voilà, Parce qu'au bout d'un moment, lui aussi, il va arrêter de faire des... En fait, j'ai remarqué que parfois, dans le couple, tu en as un qui fait des efforts. L'autre fait des efforts de son côté, mmh. mais en fait, ils se rendent pas compte, les deux, qui font des efforts. Mmh. Et après, oui, ils, vrai, ils, ils, quand ils se disputent, et l'autre, la femme va dire, moi, je fais tout le temps à manger pour toi. Et le mari va dire, ah bon, moi, euh, quand je rentre, je dois, euh, je sais mmh. pas euh, faire <rire> quelque chose pour moi tout seul. En fait, c est, c est, je crois que c'est ça le problème. Mmh. C'est pas tant qu'on abandonne vite les efforts, mmh. c'est juste que parfois, l'autre ne voit pas, ne se rend mmh. pas compte. Les, les, le type d'effort que toi, tu fais, N'a pas vraiment de signification, ah, en fait, si, si, chez oui. l'autre, tu vois. Oui. Donc, moi, je pense que dans ces cas-là, ben, il faut s'asseoir à nouveau, oui, <rire> et recalculer, et discuter, voilà. discuter. Parce que moi, je crois que vraiment, la planification de la femme mariée, c'est quand même quelque chose qui se fait pendant quand même les fiançailles, euh, parce qu'ils doivent discuter justement, pendant cette période de préparation au mariage, ils doivent discuter justement du plan de Dieu pour leur vie. Vrai. Donc en fait, ils savent déjà le plan de Dieu pour leur vie, ils sont censés le vrai. savoir en tout oui. cas. Ils savent que... aussi, euh, voilà la répartition au niveau de la maison, des tâches ménagères. Ils savent aussi les objectifs de carrière mmh. de chacun. en fait, Parce ouais. que ça aussi, ça prend du temps, la mmh. carrière. Ou alors, si on doit entreprendre mmh. et être son propre patron, ça demande aussi du temps. Et du coup, tout ça, ce sont des discussions dans lesquelles normalement qui se font pendant la période de fiançailles, qui sont censées se faire pendant la période de fiançailles. Franchement, là, là je suis vraiment d'accord. Et pour aider justement mmh. à cette planification en tant que femme mariée, et mmh. comme ça quand on est sur le terrain, c'est là où justement on, on, on fait tout simplement... Ce qu'on a planifié au préalable avec notre conjoint, mmh. c'est-à-dire que notre futur conjoint, ce qu'on a planifié, parce que c'est pendant cette période-là, des fiançailles de préparation mariage, mmh. qu'on doit se dire les choses et qu'on doit se donner des objectifs de vie, mmh. d'accomplissement, dans ce qu'on doit faire mmh. ici sur cette terre, mmh. ensemble, mmh. d'accord ouais. Ensemble. Mmh. Donc je crois que le, les projets communs, en tout cas, ils sont déjà définis pendant la période de fiançailles. Maintenant, c'est quand ils arrivent dans le mariage. Concrètement, effectivement, euh, c'est de pouvoir vraiment euh, se donner les moyens de pouvoir mmh. le faire. C'est-à-dire de, de, de mettre en action des choses, se dire oui, ok, d'accord. Concernant les tâches ménagères, ben toi, tu vas faire euh, telle chose, telle chose le lundi et planifier ainsi de suite mmh. les tâches ménagères. Quoi. Mmh. Je crois que en fait, cette partie-là euh, pour la femme mariée. Vraiment, elle n'est plus dans cette partie de connaître les objectifs. Elle les connaît déjà. Mais elle est surtout dans la partie de l'action. Oui, c'est vrai. De l'action directement. Voilà. Quand tu te maries, c'est le moment de réaliser, en fait. Oui, les... exactement. Les, les plans, plans que vous avez définis les plans ensemble. Que vous avez... Hein. Mais c'est pour ça que c'est important de bien définir quand même les plans. Ah oui. Moi, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Et justement, on, on se faisait la remarque sur le fait que ben, les, les, les hommes qui ne tiennent pas leur, leur promesse, oui. tu vois, mmh. c'est-à-dire que pendant les fiançailles, tu m'as vendu du rêve, puis après mmh, on voilà. se marie, je vois pas le rêve, qu'est-ce qui se passe ça, mon ça, frère ou... ça, Mais où ça, le rêve Où est <rire> la lune que tu m'avais prise Mais je, je pense que c'est important, comme tu le dis Pasteur, dès le départ en fait de bien établir les choses. Maintenant, après, quand on est à l'intérieur et que les choses ne se font pas, sur, surtout si on est chrétien, il faut quand même en fait prendre au sérieux les engagements qu'on prend quoi. Il faut il faut les prendre au sérieux. Ça signifie que il faut qu'on se dise que comme tu es arrivé dans la vie de l'autre, il faut que tu aies un impact positif dans sa vie. Sinon, mmh. ça c'est quoi la valeur ajoutée du fait que je me marie avec toi mmh. Tu bah vois oui, C'est-à-dire que si moi je n'arrive pas à me réaliser, j'arrive pas à réaliser les projets que Dieu a mis dans mon cœur, c'est quoi la valeur ajoutée bah, finalement oui. Donc il faut il faut remettre enfin comment on dit, faire table, table rase mm -hmm. et, et rediscuter et se dire, euh, mais regarde, on avait on s'était fixé tel objectif, tel objectif. Est-ce mm -hmm. qu'on a réalisé ces, ces objectifs Je crois, je crois, Pasteur, que tous les ans, c'est important qu'un couple euh, analyse mm -hmm. s'ils si mm -hmm. ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés. En Exactement. Mm -hmm. Est-ce qu'ils se sont bien organisés mm -hmm. Est-ce que les moyens qu'ils ont mis en place pour atteindre ces objectifs, est-ce qu'ils ont pu réellement les mettre en place mm -hmm. Parce que, voilà, parfois, il y a des moyens qu'on se fixe qui sont trop élevés oui. et qu'on n'arrive pas à mettre en place. Justement, euh, c'est important de faire euh, le check-up, vérifier, regarder si vraiment on a pu euh, poser les actions nécessaires pour accomplir nos objectifs. Et surtout, se remettre en question. Parce que surtout ça, mm -hmm. dans le couple, là, la remise en question. On a du mal à recevoir les remarques. On a du mal justement à à recevoir les réflexions de nos conjoints pour pouvoir changer mmh. et là et parfois on peut durer durer dans certains comportements qui ne sont pas divins mmh. parce que effectivement on ne veut pas se remettre en question ou on ne veut pas euh, sortir de la zone de confort dans hein, mmh. laquelle ben parce que ça nous plaît bien de faire comme ça et de ne mmh. pas faire autrement alors que la parole de Dieu dit de faire autrement ou alors à cause de ton engagement par la parole tu ne, tu ne fais pas ton engagement, donc il faut te mmh. remettre en question. Mmh. Parce que quand tu t'engages et que tu dis une parole, cette mmh. parole, elle te lie. Donc c'est important, ça, elle vrai. te lie. Donc c'est important de, de comprendre ça, la force de nos paroles, de nos engagements mmh. surtout. Et non, 32 nous dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera à point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mmh. Quand on fait des engagements, on est lié par cette parole et on doit agir, comme la Bible dit, selon tout ce qui est sorti de notre mmh. bouche, c'est-à-dire mot pour mot, mmh. d'accord Mot pour mot et c'est important mmh. qu'on puisse accomplir nos engagements et qu'on puisse mettre tous les efforts, en fait, mmh. pour accomplir ces engagements-là. Moi, j'ai une question, du coup, par rapport au fait que, bon, euh, vous avez dit tout ça, euh, mais en fait, est-ce que la femme, elle a le droit de se défiler dans le sens où si son mari, il ne tient pas à ses promesses c'est-à-dire que pendant les, dans les fiançailles, il t'a vendu du rêve. Pendant le mariage, vous vous êtes, réa, vous vous êtes assis, vous avez fait un check-up et il ne veut pas changer. Est-ce que la femme, du coup, elle est obligée quand même de, de faire toutes ces choses-là parce que bon, on va dire qu'elle le fait pas pour son mari, elle le fait d'abord pour Dieu. Mais dans, il y a des situations réelles qui font que bah, c'est tellement frustrant. Et moi, je me dis, mais si tu m'as dit ça, et dans le mariage, tu ne fais pas ça, mon gars, euh, voilà. <rire> <rire> je, je te zappe et je passe à autre chose. Mais en fait, la réalité du mariage, c'est que tu ne peux pas juste zapper et passer à autre chose. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire, tu peux faire ça si tu es fiancée ou euh, je, dans, je ne sais pas quel, mm -hmm. tu vois, où il n'y a pas d'engagement, tu mm -hmm. vois. Là, et c'est une alliance. enfin Ouais, c'est une, une alliance. Et, et puis, il y a une chose. Moi, je crois en une chose, c'est que à un moment donné, si pour une raison ou une autre, le mari ne fait pas ce qu'il est supposé faire, honnêtement, Dieu peut quand même bénir le foyer parce que la femme fait ce qu'elle doit faire. Et que la femme craint l'éternel. Voilà. Et qu'elle fait les choses bien, elle ne réagit pas en fonction de son mari. De, de ce qu'il fait de, voilà. de mal, tu vois. Voilà, et au ça. contraire, Dieu va bénir le foyer. Et à un moment donné, il arrive toujours un moment, tu vois, où un homme qui n'a pas été très sage se dit « punaise, ma femme est sage mmh. ». Il oui, reconnaît en espérant qu'il soit très lucide, ouais, <rire> c'est vrai, mais après il faut faire les il choses. Il est à faire par, par un démon, aussi. là, c'est clair. Bon, là, tu ça vas va voir ton pasteur pour la délivrance, mais sinon, voilà, <rire> C'est chaud. Exactement. Mais, mais non, il faut être, euh, moi, je crois qu'il faut être fidèle à son engagement. Euh, euh, on, tu t'es engagé envers la personne, mais tu t'es aussi engagé envers ta destinée et. et et, et l'avenir, en fait, tu mmh. vois, l'avenir, la, c'est, voilà, demain, ce que vous allez avoir demain, la famille que vous allez construire, mmh. Mmh. tu vois. Exactement. Et il n'y a pas que lui qui s'est engagé. Ça veut dire aussi, j'aime bien quand on dit que la femme, c'est une aide, parce que ça, veut, ça signifie que si l'homme n'arrive vraiment pas à, à assumer son rôle, je crois que la femme peut être, dans une certaine mesure, hein, une aide, tu vois, pour mmh. l'aider, lui, à devenir un homme. Personnellement, je oui, crois que l'homme aide la femme à, à être une vraie femme et l'homme, euh, la femme aide l'homme à être bah, un bon mari, en fait. Mmh. Exactement, oui. Exactement. Et c'est important <rire> que les rôles c important <rire> que les rôles ne soient pas inversés, hein, puisque le mari ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai. fait pas ce qu'il doit faire en tant que chef de famille. Mmh. Que et la puis, elle femme la chef de, la, de famille. Quoi. De la, quoi. Porte la culotte, porte le pantalon plutôt, mmh. Mmh. Mmh. et, et prennent la place. Voilà, maintenant, c'est moi qui est chef. Est Mais tout. ça, ça arrive quand on craint pas Dieu oui, exactement. Mm -hmm. Donc ça, c'est important de se dire que non, ça non. Mais parfois même des femmes chrétiennes le font, hein, parce que oui. elles se disent mais oui. puisqu'il le Maman, fait pas, il est tellement paresseux. Maman, il est tellement paresseux. Et, et, et parce Dieu, que... Dieu là. La, la crainte et, et parfois, de Dieu, c'est pas, c'est pas. Parfois, pas... Parfois, ah. parfois justement, on, euh, on, bon une fois, ça, on m'a dit effectivement qu'en fait, il me dit même de le faire en fait. C'est-à-dire que il laisse sa place de chef, il ne veut pas l'occuper et il dit à sa femme de faire à sa place. Waouh. Mm il me donne même l'autorisation de ah, le faire. Ah c'est une Non non non ça c'est un, un autre degré. Attends Mais maintenant non. la femme elle bon, sait pas en fait. quoi faire en fait. Mm -hmm. Elle se dit bon puisqu'il y a personne bon mm -hmm. et que la chose doit être faite mm -hmm. bon je le fais et en mm -hmm. plus il me donne l'autorisation. Mm -hmm. Le chef a donné l'autorisation donc mm -hmm. normalement là il y a pas de, il n'est pas censé y avoir de problème, n'est-ce mmh, pas, mmh. puisque c'est le chef, qui a donné l'autorisation. Mmh. C'est comme si. On, non, on non, non, machin. Pasteur, moi, pour Mais... moi, ça veut dire qu'il y a même un problème de toute façon au départ et dans la tête de la femme et dans la tête de l'homme. Pourquoi Parce que, en fait, ce n'est pas parce que tu accomplis le travail de quelqu'un, ça veut dire que tu prends sa place, en fait. Oui. Moi, moi, moi je ne crois pas ça, différent. parce que ton mari peut te dire... En fait, ça peut arriver dans, dans, dans un couple, là on parle d'organisation, ça peut arriver dans un couple que, à, euh, par exemple, vous êtes marié, les deux, vous avez du travail. Mm -hmm. Maintenant, les circonstances, les aléas font que mm -hmm. il n'a plus de travail et en plus, il n'en trouve plus. Mmh. Ça veut dire pour une longue période. Et à ce moment-là, tu te retrouves en, en, en train de travailler, mmh. tu, tu, tu fais ta vie, tu travailles, tu payes le loyer, tu mmh. payes ceci, tu payes cela. C'est toi qui t'occupes de toutes les charges. Ça peut arriver d'être dans une position comme ça, mais est-ce que ça veut dire forcément que Et du coup, la, la place, femme, non. ben voilà, non. que tu commences à te comporter. On va prendre la place, euh... Mais par contre, oh. le, le mari peut donner l'autorisation de faire certaines choses, certaines tâches qui lui incombent lui. Mais pas forcément de prendre la place, parce que là, c'est différent. Oui. Mmh. Là, c'est okay. différent. Oui. Mmh. Parce que okay. prendre la place, carrément, ça, c'est pas d'ordre divin, ça, c'est mmh. le désordre. Mmh. D'accord Exactement. Donc, euh, si c'est urgence par exemple, il faut oui. qu'elle elle fasse la chose en question, elle peut le faire. Mais il faudra aussi inclure Dieu dedans, c'est-à-dire prier pour que l'homme en question puisse retrouver sa place d'homme, ça veut mmh. dire quau au dedans de lui il y a certainement un problème ou un déséquilibre qui oui, fait que ça. il a peut-être peur de prendre des décisions il a peut-être peur de faire ce qu'il devrait normalement faire il a peur de donc, se positionner exactement il faut donc il a voir un... son pasteur. oui il faut <rire> aller voir son pasteur. mais je pense qu'il y a un travail plus profond même à faire par même à un à travail psychologique en fait, en bah, fait. Oui. ouais mmh. donc en oui. fait c'est important dans le couple vraiment de dans l'organisation du temps de se partager les tâches, d'accord Parce mmh. qu'on sait mmh. qu'on est dans une société mmh. où justement de plus en plus l'homme et la femme mmh. travaillent D'accord, mm -hmm. pour que pour assurer un meilleur avenir, parce qu'on mm -hmm. sait qu'avec un salaire c'est pas toujours évident, mais avec deux salaires c'est nettement mieux. Après c'est vrai que ça dépend des du salaire de la femme Ça personne. dépend du portefeuille. Ouais. Voilà, ça <rire> Un <marien>, hein, <rire> salaire mirobolant. C'est vrai que parfois la femme n'est pas obligée de travailler. Ah ouais. Mais mm -hmm. en fait, voilà, dans une dans dans cette société où de plus en plus on est amené tout, tous les deux en fait à travailler. Là, le temps il est un peu très rare parce qu'on mm -hmm. passe beaucoup de temps dans notre travail. Oui. C'est important, justement, qu'il, qu'il puissent planifier toute chose. Parce qu'il faut qu'ils aient des temps de communion aussi avec Dieu. D'accord Donc, ils doivent planifier le temps de communion avec Dieu. Temps de communion personnelle, Personnel. chacun de son côté. Mm -hmm. Mais aussi un temps de communion à deux, où ils mm -hmm. font leur culte familial, même s'il n'y a pas encore les enfants, n'est-ce pas mm -hmm. C'est important qu'ils fassent le culte familial, mm -hmm. euh, puisqu'ils sont déjà une famille, ils sont à deux. Ensuite, il y a aussi, euh, ils doivent planifier aussi... Les euh, moments de qualité. Les, les moments de, de qualité, justement, où ils auront une intimité qui vont mmh. développer ensemble, mmh. voilà, des, aller au restaurant, mmh. euh, sortir un peu de la maison, faire des séjours. Mais on ne se rend pas compte, ça prend beaucoup ah oui, de temps. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Ça, ça, et ça, la vie spirituelle et aussi. la vie spirituelle. La vie d'église. En fait, ça s'enchaîne comme ça. Et c'est comme ça qu'on ne voit pas les années passées, en fait. Exactement. Là, tu, toi, tu te dis, ah bon, c'est marié avant-hier, là. Mais non, parce que ça prend énormément de temps de, de, de, de faire toutes ces choses. Et c'est pour ça que c'est important de s'entendre quand on arrive Exactement. à la maison sur… OK quand j'arrive du travail je vais faire à manger est-ce que tu peux sortir telle chose et telle chose du frigo Exactement. comme ça ça décongèle en fait ça c'est des mm -hmm. choses oui mm -hmm. des, des petites choses mm -hmm. en pratique fait. pratique pour dire, ben, quand j'arrive, j'ai le temps de faire à manger, de, de, pour que tu puisses manger, mais ensuite, pour qu'on ait le temps de manger ensemble mmh. et oui, de exactement. passer ce temps ensemble. ensemble voilà, mmh. parce qu'il faut savoir que la vie maritale, voilà, on fait beaucoup de choses, on doit faire mmh. beaucoup de choses ensemble. Donc, il faut qu'ils se prennent du temps et qu'ils planifient les choses vraiment mmh. euh, et qu'ils se répartissent les tâches ménagères à la maison qu se, et qu'ils prennent aussi des activités, en fait, ou euh, par exemple des activités à l'église, mmh. où ils pourront être ensemble aussi, parce que parfois ça peut arriver à l'église, qu'on soit dans le même département. Mmh. Marie et femme, euh... on est dans le même département. <rire> c'est pas drôle. Hein. <rire> <'est> pas drôle. <rire> ah, dans le même département, comme ça, au moins, l'heure de service, en tout cas notre service pour Dieu, voilà, c'est sur la même tranche d'horaire. Parce que parfois, quand c'est sur des tranches d'horaires différentes, c'est compliqué, on, compliqué oui. au niveau de la gestion mm -hmm. de notre temps. Donc, mm -hmm. si après, c'est possible, je parle si c'est possible, maintenant c'est mm -hmm. pas possible parce que parfois on n'est pas appelé à faire les mêmes choses mm -hmm. à l'église. Donc, du coup, on se retrouve pas dans les mêmes départements mm -hmm. où, voilà, on est, l'autre est à l'est, l'autre est à l'ouest, mm -hmm. carrément des choses différentes. Mm -hmm. Mais c'est important qu'on puisse bien planifier les choses parce mm -hmm. que mm -hmm. il ne faut pas que l'intimité du couple pâtisse. Sûr, il ne faut pas ouais. surtout que la relation intime mmh. avec Dieu puisse en pâtir, mmh. d'accord Il ne faut pas que la maison aussi quand même, les tâches mmh. ménagères, tout mmh. ça, nous surcharge, soit débordé mmh. Donc mmh. en fait, il faut un équilibre dans, dans tout cet environnement-là, mmh. d'accord Du travail, l'église, Dieu, mmh. euh, la maison et autre chose. Quand on a des engagements justement dans des associations et qu'on fait des choses à l'extérieur, mmh. voilà, des œuvres sociales ou autres il faut vraiment arriver à équilibrer les choses pour que, en fait, le temps en commun aussi soit maximisé. Mm -hmm. D'accord Parce que mm -hmm. si on est en couple, c'est pas pour qu'on se croise dans la maison, n'est-ce mm -hmm. pas Vous voyez ah, L'autre entre, l'autre sort euh, et ensuite, on se voit plus trop. Mm -hmm. Donc, en fait, quelle est, quelle est la finalité C'est vrai que ça, ça peut arriver quand, euh, ben, quand on a beaucoup d'activités. Hein. Moi, je sais que je travaille énormément et qu'on a, on, on a pu avoir des périodes où... Euh, J'entre, il sort, je sors, il entre et tout, etc. Mais en fait, là où on trouve l'équilibre, c'est effectivement quand tu organises l'année. Parce mmh. que l'année, il faut l'organiser, en mmh. fait. C'est quand tu organises l'année, c'est important dans l'année de voir des périodes où on va se, se couper de, on va dire quasiment toutes les activités mmh. pour, euh, ben, avoir des moments d'intimité. Pour avoir mmh. des moments d'intimité, puisque c'est important, euh, je veux dire, euh, voilà, on ne on se marie pas pour être colocataire. Moi, j'aime bien de ça. Oui. On, on se marie, c'est pas un colocataire. En fait, mm -hmm. c'est vraiment euh, un compagnon de vie, un compagnon de, destinée, de destinée, etc. Voilà. Donc, mm -hmm. c'est important justement que l'un apporte à l'autre et tout ça, justement pour accomplir cette destinée là. Donc, mm -hmm. je veux dire que si on fait pas les choses ensemble, mm -hmm. on se croise même pas. Euh... En fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on accomplit en commun À mm -hmm. grand chose, je sais mm -hmm. pas. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que en tant que femme mariée, il y a des moment où vous êtes senti seul. Euh, oui, ça, ça dépend ça, de la ça, charge. Euh, ça dépend de la charge du mari. De la charge du mari. Oui. Pas avec tous les Ou, maris. Ou l'effet inverse aussi, l'homme se sent seul par rapport à la charge de la femme aussi. Mmh. Ça peut exister aussi. D'accord. Euh, oui, par rapport à la charge. Et c'est pour ça que je dis c'est une question d'équilibre. D'accord. Et qu'il faut planifier. Parce que si on ne planifie pas, on risque de créer un désordre. Mm -hmm. Et quand on crée un désordre, le désordre peut amener au chaos, mm -hmm. d'accord mm -hmm. Et c'est pour ça que je dis, c'est important de planifier et surtout pour maximiser aussi les temps ensemble, d'accord Et il faut respecter euh, son planning. Il faut respecter son planning, par exemple. Moi, je sais que pour éviter en fait la, enfin, que l'autre se sente seul dans le couple. Euh, par exemple, dans ta journée, quand tu dis « je vais rentrer à 19h », tu rentres à 19h. Sinon, si tu rentres pas à 19h, tu le préviens longtemps avant, en fait. Ouais. Moi, je pense que ça évite de créer des frustrations comme ça parce que mine de rien, même si la personne a passé sa journée, elle s'attend à te voir arriver à une certaine heure mm -hmm. ou euh, manger ensemble, ce mm -hmm. genre de choses-là. Et donc, c'est important de… Euh, de, de, de créer. Mais je crois aussi ce qui est important de faire dans la journée, même quand on a beaucoup de Exactement, travail, c'est de s'envoyer de en des SMS. De mmh. des SMS. Mmh. On a toujours tous une pause. Mmh. Mmh. Exactement. Oui, on a tous une ça. pause. Parce que ce sont des petits moments comme ça, des petits échanges comme ça qui conservent aussi la relation en fait. Mmh. Mmh. Oui, pendant la pause du travail, voilà, on peut s'appeler, mmh. voilà, tout simplement. Mmh. Des choses comme ça. Ouais. Ensuite, il euh, y, a, y a aussi euh, cette problématique de certaines femmes, justement, bah, du fait qu'il y a les activités, justement, qui, qui sont éparses et diverses. Euh, voilà, il y a parfois un manque d'attention qui peut se créer, ah, justement, oui. un manque d'attention et certaines peuvent souffrir en silence de cela parce que on ne peut... s'assoit pas pour poser des solutions. Mmh. d'accord, on s'assoit pas pour dire, pour faire en sorte que ça soit différent, mmh. d'accord, parce qu'il y a parfois, euh, des, des personnes, des hommes de Dieu, oui, les hommes de Dieu, c'est souvent eux, c'est souvent c'est -ce souvent, souvent eux, ils <rire> ont le, n'est-ce pas, voilà, qui ont un zèle ah, tellement débordant et dévouant, <rire> N'est-ce pas que, Ils dorment voilà. à la maison de l'Éternel. Voilà. <rire> voilà. Ils aiment la maison de l'Éternel. Hein. Ils peuvent y passer toute la journée, toute voilà. la soirée, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, voilà. Justement, ça, ça peut amener à ça et, et créer justement des distensions. Mais mais tu. Mais on peut on peut vaincre ça, même de façon individuelle. Hein. Moi, je pense qu'on peut le vaincre de façon individuelle dans le sens où. Euh, C'est vrai que quand on vient de se marier, on a envie de passer beaucoup de temps, beaucoup de temps ensemble. Mm -hmm. Mais je crois que il faut aussi personnellement mm -hmm. avoir, j'ai envie de dire, des activités qui qui vont t'épanouir, mm -hmm. en fait. Oui. C'est sûr, ça remplace pas le mari, ça c'est une certitude. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais franchement, une femme même mariée, elle doit continuer à être épanouie, elle doit continuer à avoir euh, des amis, elle doit, elle peut continuer aussi à oui. sortir en mm -hmm. fait sur, avec bon... des amis aussi, mm -hmm. équilibrée. Oui, elle passe oui, pas son oui, bien temps bien dehors, tu vois. Exactement. Mais il faut avoir des moments de détente euh, où tu sors. Bon, tu sais que ton mari est pris de là à là. Bon, toi tu essayes aussi <rire> d'être es prise de ton temps, quoi. <rire> voilà. <rire> que tu ne laisses pas euh... <rire> beaucoup de temps libre parce que mm -hmm. sinon tu vas tomber dans des pensées mauvaises justement par rapport à ça, à ton mm. mari qui ne s'occupe pas de toi et tout ça, donc qu'est-ce que tu fais ben, tu, tu, tu aménages ton temps aussi, c'est-à-dire oui. qu'il faut que tu fasses des choses, que tu combles ton temps, mm. d'accord, pour pouvoir faire des choses aussi qui vont t'épanouir mm. et où tu vas euh, euh, pouvoir meubler ton temps aussi, quoi. Exactement, mm. et je pense aussi que souvent, Lorsque les couples vont se marier ou bien ils vont planifier à l'avance, euh, avant le mariage, euh, par rapport à la vision, etc., souvent on ne réalise pas forcément le poids de la vision, par exemple du mari. Ah, wow. Si c'est vraiment, oui, si vrai c'est vrai. un homme de Dieu ou si c'est un cadre dans la société ou c'est quelqu'un qui va faire de la politique, peu importe, on ne réalise pas le poids et on se dit « bon, on a planifié ça, ça, ça » et les choses vont s'emboîter tout oui. seul en fait. Non, c'est ben parce qu'entre le théorique le... et la pratique, pratique c'est autre chose. Maintenant, quand on arrive dans le mariage, on se rend compte qu'il bah, a tout le temps des réunions, mmh. il a tout le temps quelque chose à faire. Mmh. Il faut, par exemple, si c'est un homme de Dieu, il doit s'occuper de ses brebis, des brebis, mmh. et tout, etc. Il a plusieurs choses à faire. Exactement. Et là, comme vous avez dit, vous donnez comme conseil, c'est vraiment de trouver des activités personnelles où on s'épanouit. C'est-à-dire ne pas s'attendre et se dire peut-être que, même si j'ai cru que j'allais passer, euh, je ne sais pas, dans la journée, trois heures avec mon mari tous les soirs, bah, ça va être réduit peut-être à 30 minutes, à mmh. une heure, en fait, en fonction de la charge qu'il a de ne pas être égoïste et se dire que bon, je veux qu'il soit à moi, qu'il passe du temps avec moi, qu'il soit, c'est pas centré sur toi en fait. Mmh. Il a une mission à accomplir et mmh. toi aussi tu as une mission à accomplir. Mmh. Peut-être travailler sur mmh. ça, peut-être travailler sur des éléments qui vont vraiment t'aider, comme on l'a dit encore une fois de plus, à t'épanouir ou à ton plan, à réaliser, à, à réaliser ton plan avec Dieu mmh. en fait. Mmh. Et mmh. ça me rappelle l'histoire de d'une femme de Dieu qui parlait de son couple et elle, elle disait son mari il a beaucoup de choses à faire elle aussi. Mmh. C'est-à-dire ils vont peut-être se trouver, vont faire quand ils vont au voyage, etc. Ils se retrouvent 5 minutes, ils font les chéris doudou. Après, chacun va ils dans les sa pièce. Ah, non, les ah, chéris, ah. Chacun va dans oh, sa wow. pièce, doit travailler en fait. Parce qu'on a une mission, on n'est pas là pour s'amuser en fait. cest oui. chacun doit travailler pour ce pourquoi il est sur la terre. Et quand on aura fini on se retrouve à nouveau et on ouais. fait ce qu'on a à faire en fait. Et ça, c'est vraiment un plan de vie qu'ils ont défini Définis aussi ensemble. On et on... Mais, on et mais sinon, vous avez le droit de vous attendre. amuser, hein, pardon. C'est la ça même... fait trop trop polaire. C'est pas vrai. C'est pas, pas, pas vrai, mmh. attendez, mesdames, doucement. Sinon, les gens vont se dire, moi oui. je ne veux pas me marier, <rire> <mais> si <rire> on peut oui. pas s'amuser. Ça va là, Ah là là, Le temps est réduit, c'est pas mieux. C'est bon, parce que Pastor Paulette disait, pour celles qui aspirent à être avec des hommes de Dieu, ça fait un peu peur. Oui non mais attends Angela, Angela on va on va pas te mentir. Oui, on oui. va pas te mentir, on va te dire la vérité. Tout je ça. veux dire hein mais le directeur de la banque pas accepté tout simplement le directeur de la banque d'Afrique centrale c'est le directeur de la banque d'Afrique centrale, ce n'est pas euh, le conseiller euh, de la banque. Mm -hmm. Tu comprends mm -hmm. Ça veut dire qu'il a forcément plus de responsabilités, ça veut dire qu'il va forcément voyager. Pour moi c'est pas une question d'homme de Dieu, c'est une question euh, d'un leader. Tu te maries avec un leader qui est qui qui va avoir c'est sûr une destinée un peu complexe ça veut dire que ta destinée aussi sera un peu complexe ah, il <rire> être prête, voilà il faut être fort tu Assemé, peux pas juste te dire je vais aller là-bas et puis je vais faire ma vie comme ça et puis mon mari et moi on va flâner c'est pas vrai mmh. en fait ce n'est pas vrai maintenant est-ce que ça veut dire que euh, tu ne seras pas heureuse ou que tu vas pas faire des choses intéressantes non c'est pas c'est pas ça c'est simplement que il faut être conscient bah, Il y, y a des poids, responsabilités on, on derrière. On estime mal les choses, justement. Ça. Mmh. Ce poids de responsabilité mmh. parfois est mal estimé, n'est-ce est pas mmh. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Mais ça donnait les... du cœur. Oui. Bon. Oui, et c'est pour ça qu'il y a des frustrations, justement. Mmh. Parce que vrai. justement, on a mal estimé la chose. Mmh. C'est vrai. Hein. Entre ce qu'on nous a dit oui, vrai. et la réalité du terrain, <rire> n'est-ce pas Il y a un chausset. Un gouffre, <rire> franchement. Personnellement, quand j'ai réalisé que j'avais mal estimé, en fait, il y a toujours un moment où tu te dis ouais, mais du coup, moi, je suis là, tu me laisses et tout. Et puis en fait, non. Je me suis dit, mais attends, moi, quand je suis pas là, je le laisse aussi, tu vois. Et ensuite, en fait, le truc c'est que après, je me suis dit, euh, il faut que je vive ma vie aussi, tu vois. Il faut que je sois épanouie, Il faut que je trouve un moyen pour moi être épanouie ». et moi. Et personnellement, ben mon épanouissement, c'est quand euh, ben je vais développer des activités entrepreneuriales, tu mm -hmm. vois, je vais parce que c'est mon truc, mm -hmm. je vais rester là, je vais travailler pendant des heures, etc. Ça fait que franchement, il y a, y a plus trop de frustration liée à ça. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire ouais, oui, dans dans dix ans peut-être, euh, il va m'appeler, il va me dire oui, j'ai pris l'avion pour aller à tel endroit, parce que aujourd'hui, je suis déjà un peu habituée à certaines choses. Mm -hmm. Mais c'est vrai que d'emblée. Euh, entre euh, euh, mon mari qui est rappeur, enfin je, je me je me souviens de notre première Merci année de mariage, été. il est parti à euh, Nice pour euh, un concert et j'étais vexée parce qu'il m'avait pas demandé de l'accompagner. <rire> j'étais super vexée. Il était parti, c'était enfin il y avait un concert, il était invité et je me disais mais attends. Euh, J'aurais dû être avec lui, mmh. que, en plus, on a l'habitude de voir souvent les hommes de Dieu et avec leurs leur femmes. Mmh. Donc, moi aussi, je me dis, mais non, j'aurais dû être avec lui, etc. Et il m'a appelé comme ça dans la journée, et j'entendais plein de gens autour de lui, mais ça se passait vraiment bien. Mais moi, ça m'énervait. je ah oui, parce je que me dis, pas mais là. je suis pas là <rire> Je suis pas là-bas. Et j'entendais, j'entendais tout le monde. Et puis, il m'a parlé à peine, il m'a dit, ah, bon, attends, je te laisse, c'est tout le monde qui l'appelle et tout. Je dis, mais, ok, d'accord, bon, bah, cool, hein. Ciao, bye bye. Amuse-toi bien. <rire> <rire> Moi, je suis ici. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'ai pas envie d'être, euh, désolée, mais un sac à main. J'ai, enfin. J'ai pas envie d'être une accompagnatrice. J'ai aussi ma vie, j'ai aussi ma faire destinée. J'ai aussi des décorations à la maison. Voilà. Non. À la maison. Enfin, c'est très euh, intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça, ça prouve encore le fait que c'est important de se préparer mmh. en tant que, bah, qu'on qu soit dans les fiançailles, qu'on soit célibataire avant d'entrer dans le mariage et de surtout d'apprendre à être épanouie seule et mmh. être heureuse parce que, comme vous le dites souvent bien, on en donne le mariage pour euh, rendre l'autre heureux. Mais si on n'a rien à apporter à l'autre, et puis si tu n'es pas heureuse, c'est bizarre quand si... même ah, oui, que lui ça. soit oui, oui. heureux. Si ton, je... des... si ton bonheur dépend que de ton mari. À Et si Attends, t'imagines, il rentre à la maison, il trouve une ah, femme est frustrée à mmh. Tu es tout le Mais temps mon frustrée. Mmh. C'est compliqué. Quelqu'un rentre, il te trouve tout le temps frustrée, il y a un problème. Comme mmh. si t'as épousé, tu souriais. <rire> ah bah, <ça, rire> bah oui, c'est <rire> voilà. Continue à sourire, tu vois. Moi, je dis en fait... enfin. Vous, vous en avez. Vous, enfin, je pense que euh, vous allez déjà en parler, mais en fait, quand tu es du coup célibataire, pour te pour être te préparer à être cette femme là, ben moi, je pense qu'il faut te dire d'emblée que tu as une grande destinée, mmh, que parfait. tu as des grandes choses à accomplir mmh. et demander au Seigneur quelles sont ces grandes choses que je dois accomplir. Parce qu'on ne peut pas parler mais de avant, planification. Avant même de se marier. Hein, mmh. ah oui, avant. avant. Parce que tu ne peux pas parler de planification si tu ne sais pas ce que tu dois accomplir. Tu vas planifier mmh. quoi mmh. Ça. <rire> Tu te eh ben, réveilles le mari dans l'émission pour les femmes célibataires. Mmh. Hein, mmh. Mais c'est important d'avoir les objectifs de Dieu. Oui. Comme ça, quand on a le mari qui vient, les propositions de plusieurs personnes, mmh. on sache en fait. Mmh. De quelle proposition qui sera adaptée justement à notre destinée Oui, oui. Voilà, tout simplement. Mm -hmm. Parfois, il faut tuer, il faut tuer des, des, des heures de Netflix. Ah Ça, oui. Mais c'est clair. Je veux dire, tu ne peux pas planifier ta vie. En fait, la planification, ce n'est pas, je me réveille le matin, je fais la vaisselle, je fais à manger. Après, je sors. Je reviens. Je regarde Netflix. C'est pas ça la planification. Là, tu vis juste ta vie, en fait. Tu vis juste ta vie. La planification, c'est peut-être que ça va paraître tiré par les cheveux, mais moi, c'est ce que je fais. La, le soir, avant de dormir, j'essaye de, de me focaliser sur. Ok, j'ai combien de choses à faire. J'ai ça et ça et ça et ça et ça et ça et telle autre chose à faire. La femme mariée, c'est pas une femme qui est parfaite. Mmh. Ça signifie que tu ne réussiras pas forcément à tout faire à la maison. Mm -hmm. Tu vas te réveiller et puis tu vas ah, tout ça, faire. Hein, c'est déjà la même... maison en elle-même, c'est déjà un CDI, <rire> contrat à <rire> durée indéterminée, n'est-ce pas Avec de clair. multiples tâches à l'intérieur. Oh mon Dieu, oh, là, là. tu pourras pas tout faire. Dire, la femme vertueuse, elle, oh, oui. elle avait des servantes. Moi, je vais dire, quest est-ce que j'ai des servantes <rire> Vraiment, c'est ah, oui, sûr. Moi, je veux bien faire. des servantes. Mais, ouais. mais pour ah. arriver à faire ce qui est en tout cas, ce qui, est, ce qui permettra que la maison soit bien, c'est de le faire en commun. En oui. Commun. En commun, le partage mm -hmm. des tâches, voilà. Et c'est pour ça qu'on a dit que la femme mariée, normalement, elle doit être avantagée par rapport à cela, non, justement, mais, si euh, oui. son mari est dans cette optique-là. Mais Donc, après, je pense que ça dépend des cultures, cultures parce que en compliqué. Afrique, euh, ah, l'homme oui, Il n'y a pas de partage de toi. Il n'y a pas de partage de toi. Même quand il vient. Entre la culture euh, terrestre et la culture du royaume de Dieu. Ah, mais malheureusement. Bah, qu'ils acceptent, hein. C'est ça. Qu'ils acceptent cette part. Oui, qu'ils acceptent. Justement, c'est pour ça que le travail. Parce que malheureusement, le travail doit se faire, justement, avant, vous devez faire cette mise au point-là. Il ne ça. Même quand. Il voit le, il voit la face, Il te, il te, il te charme avec des beaux bébés. T'inquiète, je vais faire la vaisselle. Arriver, il te regarde à la vaisselle, t'as non, ah, ça, les, les, les, ah, pieds croisés les pieds croisés sur la table du salon. Donc, euh... <rire> non mais moi je dis, il faut prendre pour allier la belle-mère. <rire> ah, ah oui Tu prends la belle-mère comme ton allié, ça va fonctionner. Mais franchement, tu... en fait, je veux dire… C'est Qu ce que tu as fait Oui. <rire> ah, elle nous donne un secret. Ah bah, oui, oui, oui. <rire> moi, ma belle-mère, c'est ma copine, c'est ma, ma maman, c'est ma copine. Hein? Et elle est toute mignonne, moi je sais que quand ça va pas, c'est ma belle-mère, elle gère tout. Hein. <rire> elle elle gère recadre tout. les choses. Elle recadre les choses, elle remet les choses dans le cadre. Mais oui, euh, les, les, les garçons ont toujours euh, un, un espèce de respect particulier pour oui. leur maman. Absolument. Donc c'est important, oui, c'est important. important. En même temps, c'est aussi la maman qui a fait l'éducation ou plutôt euh, la maison qui voilà qui sait aussi qui parfois comment Exactement. Vraiment et son enfant grandit connaît... Exactement, je veux dire on peut transcender les en tant que chrétien je pense qu'on peut transcender la, les cultures mmh. on peut transcender les cultures africaines antillaises dadida dada on peut les transcender comment c'est en se disant que on va bâtir quelque chose de nouveau et ensemble on va créer notre culture en fait mmh. et donc à chaque fois se rappeler et puis dire clairement que la femme dise clairement ah, je suis fatiguée j'ai besoin de toi en fait exactement mmh. oui clairement que je ne peux pas faire mm -hmm. voilà du coup je pense alors que c'est un piège bah, pour ces femmes-là qui veulent absolument entrer dans le mariage et qui, a, qui disent oui à tout parce qu'on connaît il y en a c'est-à-dire qu'elles vont dire oui j'aime le coca oui chérie ah, tu ah, veux ah, le coca ah, ah. c'est-à-dire en fait elles disent oui juste pour que, que l'homme il m'évite la bague mais bah, dans le mariage après tu vas te plaindre parce que oh mais en fait tu avais dit oui parce que mm -hmm. tu voulais te marier mm -hmm. donc en réalité on ne peut pas trop reprocher aux hommes. Ça, vous défendre les hommes, hein, je suis féministe. Donc, pas trop, trop, trop, trop à ces hommes-là parce que souvent, aussi, nous les femmes, bah, enfin, certains. Parfois, enfin, ça peut être partagé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Certaines femmes, bah, elles vont dire oui, oui, à tout, oui, oui, oui, je vais supporter, etc. Et tout. Mais les réalités font que, bah, après, elles ne supportent plus dans ça. le mariage, effectivement. Oui. Donc, c'est important de trouver, en tout cas, des solutions pour bien s'organiser avec son mari, n'est-ce mmh. pas quitte à voir parfois même les responsables spirituels aussi. Oui, Parce qu que parfois, nous aider. parfois même la vision, elle peut être déviée. C'est-à-dire que euh, oui. le mari commence à avoir des mauvaises fréquentations oui. et ah. l'objectif qu'on avait planifié ah. avec Dieu, oui. on ne oui. le fait pas à cause mm -hmm. des mauvaises fréquentations. Vrai. Qui oriente ses buts et ses objectifs mm -hmm. dans d'autres choses. Fait Tout Donc à fait. pour ces femmes-là qui avaient planifié justement euh, un certain avenir avec leur mari, comment elles peuvent faire justement moi, je pense que bon, on, on se marie déjà par la foi, c'est vrai. On se marie par la foi, on y va, on se dit que les choses vont bien se passer, etc. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut plus se faire accompagner. Le, le mariage c'est pas une finalité, c'est pas, on n'est pas arrivé, tu vois. C'est-à-dire que dans le mariage, les deux sont appelés à évoluer. Ça veut dire que tu Exactement. es un an de mariage, cinq, six, dix. Vous allez apprendre à vous euh, perfectionner l'un et l'autre. Donc, moi, je pense que ben, quand c'est nécessaire, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas attendre que ça explose, tu vois. Mm -hmm. Il faut se faire accompagner et puis se dire clairement les choses et dire ben, là, on n'arrive on pas à gérer. Il faut qu'on apprenne à gérer notre vie. Sinon, c'est mm -hmm. impossible d'imaginer le futur, d'imaginer des enfants. Mais comment on va Exactement. imaginer des enfants si on est à deux on n'arrive pas à organiser à une organiser maison. Mmh. Surtout les hommes africains qui oui. n'aiment pas aller voir les psys. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, enfin je veux dire européens, bah, qui se font suivre par des psys ou par des, des conseils euh, matrimonaux. Uh -huh. oui. ah, <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'il bah, y a des hommes africains, moi je sais que j'ai entendu mon oncle, oh, enfin sa femme voulait qu'ils aillent voir des psys parce qu'il y avait trop de difficultés dans le couple. Mais lui il disait non, moi je suis un homme qui va aller voir le psy. Enfin, en fait il y a cet orgueil là de l'homme, qui ne veut pas un se chrétien. faire aider. Voilà, il veut pas se faire aider en fait et il mmh. croit tout savoir. Mmh. Ça, c'est un peu euh, la difficulté il faut prier par, par rapport à ça. ça. Bon, si c'est un chrétien, euh, on prie par rapport à ça. Après, on essaie de, de, de faire des choses mmh. comme mmh. inviter le pasteur un dimanche à manger, mmh. voilà. Mmh. Et on essaie de mettre le sujet sur la table. Mmh. Ah, c'est chaud, Et ouais, Ce que je voulais aussi rajouter comme conseil, c'est aussi à la femme de faire preuve de sagesse. Je sais ouais. qu'il y a des couples par exemple euh, en Afrique où le mari si est souvent à la femme de faire preuve, non, de... Non, mais faire preuve, mais preuve de sagesse. Quand euh... Non, faire preuve de sagesse, le mari. Non, de le... Le... Comme le, le mari ne doit pas. Être... Non, non, faire preuve de sagesse, non, comme quand comme le mari. Là, par... le mari qui ne veut oui, pas. quand il a par exemple un mauvais entourage en fait, mm. qui va l'empêcher de réaliser, d'accomplir le rêve. C'est-à-dire qu'il y a des femmes lorsqu'elles se marient et puis elles se rendent compte que le mari va tout le temps à l'extérieur, il est tout le temps dehors. Ce qu'elle fait, elle fait maintenant à manger chez elle elle invite les amis du mari à la maison pour mmh. au moins, elle est sûre que elle voit tout. Dis donc, tout non. Tout. Moi, j'inviterai le père à mais <rire> Toi, tu es une vraie africaine. Non, mais elle fait ça vraiment pour tous attirer, les <rire> Pour les attirer tout tous. avec et Angela. Les garder, en fait. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon, au moins, je vois combien mon mari dépense. Parce que quand il est à l'extérieur, il dépense beaucoup d'argent et je ne peux pas calculer. Mais quand moi-même, je fais à manger, j'achète à boire, au moins là, je peux essayer de de ne pas gérer ses finances, mais de voir qu'il va moins dépenser que ce qu'il a, de ce qu'il fait à l'extérieur. Donc, ça peut même être aussi. C'est pas une question d'amis. Un homme qui sort de sa maison pour faire le, enfin, pour faire ce qu'il veut faire, c'est pas une question d'amis. C'est-à-dire que tu vas organiser ça. Oui, tu vas organiser ça. Tu vas accueillir l'entourage. Mmh. Ma chérie, laisse-moi te dire, il trouvera le moyen de faire un autre projet, mmh. un, un autre non, programme dehors. C est, c est, c est... Tu l'attires d'abord. Tu, mets un... tu ah. mets un plan, tu mets ton plan ah en place, mais non, tu la disais, la la la Il a de Le problème de ça, c'est qu'il y a des amis sorciers. C'est-à-dire en fait. Oh vrai Tu vas les emmener dans ta maison. Oui. Tu vas croire, mais en fait, ils ont bien te tuer dans ta maison. Non, je suis d'accord. C'est les premiers à dire oui, mais moi, regarde comment pense. ta femme est sale. Regarde comment, en fait. Non. Moi, c je trouve que c'est. Alors, alors là, à double tranchant. C'est à double non. tranchant. Moi, je peux pas faire entrer. <rire> en tout cas, je peux plus faire <rire> L'expérience qui parle. Je mm -hmm. ne peux plus faire entrer pour je ne sais quelle raison parce que hein, il est ami avec je ne sais pas trop qui pour me dire que au moins, j'aurais vu, en fait, sur son entourage, mmh, non, mmh. je préfère ma soeur et lui dire non, non, coupe, coupe. Voilà. Si je sais que l'entourage n'est pas bon, je dis coupe parce que je ne veux pas et que c Ah, c'est parce que ton mari va t'écouter qu'il va couper, mais il y a des maris têtus. Il va se bien. dire là, tu veux m'éloigner de mes gens, tu veux m'éloigner de mes amis et ça va être, ça va au contraire à mener de la confrontation dans le couple en fait. Mais tu le tapes on tape pas Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Qu'est-ce qui s'est passé on tape pas le mari. Pas de violence, je Pas de violence, je rigole, on rigole. Angéla, un second C'est invisible. Non, moi, tu sais ce que j'aurais fait Moi, j'aurais dit plutôt quelque chose comme « Bon, comme tu me sortes, on va sortir ensemble !» On mais il y a te te des sortir. mariés qui veulent pas sortir avec leur femme. Mais tu l'obliges, vous êtes mariés dans C'est L'alliance. On va sortir. Tu obliges. <rire> bah oui, on va sortir. Toi je veux dresses. dire que si tu passes <rire> dehors. Mais si tout ton temps est dehors, dans ces cas, tout mon temps aussi sera dehors. Moi, je préfère sortir avec toi. Parce qu'il y a un proverbe aussi. camerounais qui dit que c'est la femme qui dresse l'homme. Oula. Oh. Non, mais. Ah, mais la Bible ne dit pas ça, hein. vraiment. Restons dans <rire> de la Bible, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Restons vraiment dans ce On a perdu là, la seule. Mais... On a perdu ah, la seule sainte... Les femmes chrétiennes. Femme le... Très sage. Sauvez le soldat, Les... Angela. Remplis Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vraiment, rempli de Saint-Esprit, nous ne faisons pas de telles choses. Oh, Angela, <rire> <rire> ton mariage me fait peur. Donc, euh, oh alors par rapport à l'organisation du temps de la femme mariée, comme nous avons pu voir, c'est important que ce qui a été planifié justement euh, lors des fiançailles, lors de la période de préparation au mariage, euh, soit planifié réellement, qu'il y ait des actions concrètes, vraiment des actions concrètes, par rapport à ce qui a été dit, d'accord, mmh. comme objectif de vie. Oui. D'accord Donc, c'est important de se poser ensemble, de voir les agendas du mari, l'agenda de la femme, et faire en sorte d'optimiser ces deux agendas que vous mettez en commun pour pouvoir produire des temps de qualité avec Dieu, mm -hmm. d'accord, chacun de votre côté et de manière collective, pouvoir dégager du temps pour votre relation intime de couple, parce que c'est très important, pouvoir dégager du temps pour servir le Seigneur, oui, parce que vous êtes là pour servir le Seigneur, n'est-ce pas Parce que souvent on voit que des mariés qui viennent de se marier, après on les voit plus à l'église, donc c'est problématique, <rire> donc euh, on ne croit Il pas que le mariage lit, hein, nous, nous empêche de ferme. servir <rire> le Seigneur, justement c'est important d'optimiser nos agendas pour dégager du temps pour servir le Seigneur, Alléluia et aussi pour passer vraiment des, des temps dans nos passions mmh. respectives. Parce mmh. que certainement, vous avez des passions l'un comme l'autre, d'accord mmh. Et donc, c'est important aussi de dégager du temps pour ces passions qui vous tiennent à cœur et pouvoir les réaliser tout simplement. Alors, nous allons écouter la minute push. Dans la minute push d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir le témoignage du pasteur Grasse, ma foi, concernant notre thème « Comment s'organiser en tant que femme mariée ?» Donc, elle nous donnera des conseils tirés de sa propre vie. Alors, euh, rebonjour à tout le monde. Hein. Moi, je suis donc le pasteur Grasse et j'ai beaucoup d'activités. Je suis pasteur, chanteur, responsable de la louange et j'ai également euh, je suis également entrepreneur. Je travaille Amen. également à Évangile TV. Wow, Ça fait beaucoup hein. Ça fait énormément de choses à faire dans une journée, Exactement. mais on s'en sort toujours, on s'en sort toujours. La Bible dit euh, dans Proverbe 16 au verset 3, « Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets réussiront euh, ». Je crois vraiment que ce sur quoi je m'appuie le plus, c'est euh, le fait de recommander ma journée à Dieu. Mmh. Le matin, j'essaye vraiment de pas passer à côté de ce moment-là, qui est un moment, c'est vrai, qu'il va être un moment d'intimité avec Dieu, mais qui finalement, je me suis rendu compte de cela que lorsque j'ai bien prié, j'arrive à, à réaliser toutes les choses que je veux euh, que je veux réaliser en Exactement. fait. Je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus prête, moins stressée, moins moins oppressée en fait par les choses. Donc ça commence par ça. Et puis ensuite ben j'ai tous les applis hein, qu'on peut avoir euh, les applications des applications Trello et Nidou pour organiser euh, ma journée concrètement et dès ouais. que j'arrive au travail ben je m'y mets tout de suite en fait tout simplement et euh, et quand cette journée est terminée euh, je rentre chez moi et j'oublie tout ce qui a rapport avec le travail pour être vraiment à la maison et faire ce que je dois faire. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Grasse-ma-Foi. Ça a été un plaisir Avec de t'avoir dans notre émission. Donc, j'espère que ces précieux conseils vous ont servi en tant que femme mariée et que vous pourrez faire mieux de jour en jour.